Comment se préparer pour un test du polygraphe Un test polygraphique. La meilleure façon de se préparer pour un test du polygraphe est d'être reposé quand vous allez faire le test. C'est-à-dire, prenez et dormez le temps que vous, normalement, faites pour être reposé. Si vous prenez des médicaments, continuez à les prendre. Néanmoins, dites aux techniciens les médicaments que vous prenez et, quel, et pourquoi vous les prenez. Les tests exigent de la concentration, donc n'arrivez pas sur l'influence des substances. Dans le cas où vous souffrez de symptômes de sevrage ou d'état de manque, ben prenez la dose qui empêche ces tremblements, ces convulsions. Néanmoins, expliquez aux techniciens votre situation. Le test n'a pas besoin d'être préparé à l'avance, soyez honnête. Parce que le test il va tester votre honnêteté euh, au respect d'un certain cas, le cas sous enquête. Donc, soyez honnête. Dans le cas où il y a quelque chose qui vous occupe, dites-le au technicien. Il saura comment traiter la question. Donc, en résumé, pour vous préparer pour le test, Êtes bien reposé, dans un état physique et mental stable, et surtout, surtout, soyez honnête. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question.